Bonjour, vous avez plus de 60 ans et vous avez envie de vous remettre en forme. Ce programme est pour vous. Facile à suivre, totalement gratuit, il va vous permettre de retrouver votre mobilité, votre force, mais aussi votre confiance en vous. Des exercices doux, simples, faciles. Comment améliorer votre agilité, votre souplesse en juste 15 minutes par jour retrouver votre vitalité pour apprécier vos activités préférées, délit votre corps et vous libérer des tensions afin de profiter pleinement de vos sports favoris. Mais oui, je vous rassure, il n'y a rien à payer. La seule chose que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien juste en dessous dans les commentaires et de vous enregistrer. Vous allez recevoir chaque semaine le lien vers la vidéo vous allez aussi pouvoir télécharger un petit guide complet pour vous aider justement dans votre démarche de remise en forme pour repartir vers de bonnes bases et vous allez recevoir chaque semaine aussi quelques astuces pour vous motiver davantage et vous aider à rester dans cette démarche de retrouver la forme ne perdez pas plus d'une seconde cliquez sur le lien juste en dessous et euh, réservez votre place et tout de suite après, vous allez recevoir votre guide et vous allez pouvoir embarquer sur ce défi de 28 jours pour vous remettre en forme. A très bientôt